Est-ce que c'est un mensonge techniquement Non. Est-ce que c'est utopique Oui. Est-ce que c'est prendre les gens pour des cons J'ai l'impression que oui. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence, un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclament. Femme, c'est du Chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard. Moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle depuis je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué J'ai pas <rires> la pierre, il a Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard. Ce fameux homme d'influence. Le niveau de misogynie est dément, en fait. En fait. Ah bah oui. Vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Euh, à vous, je sais pas. Christophe, euh, probablement pas, parce que c'est celui qui nécessite le plus de montage pour lui. Euh, moi, c'est sans doute le mien. Aujourd'hui, au crible des vidéoscopeurs déchaînés, acerbes, avec des yeux d'aigle, Christophe, alias sosie officiel de Nicolas Carabatic, et euh, Titi, euh, pas Titi Henri, Titi Stéphane-Edouard. Notre cobaye du jour s'appelle Jean Castex, Monsieur Territoire, notre nouveau chef du gouvernement. Alors, une vidéoscopie, ce n'est pas le moment de faire du fond. Ce n'est pas le moment de faire du rationnel politique, euh, non seulement parce que, encore une fois, ce n'est pas le thème, ce n'est pas l'objectif de cette playlist vidéoscopie dont je vous mets le lien dans le coin supérieur droit de l'écran, et en plus, parce que quelqu'un d'autre qui fait partie de mon cercle l'a très bien fait, je vous renvoie pour le fond stratopolitique, métapolitique, de la nomination de Castex à l'intervention d'actualité de Pierre-Yves Rougeron sur RT France. La personnalité est une surprise, mais pas, euh, disons, les, les règles qui ont fait le casting. Je m'explique. Emmanuel Macron semble vouloir euh, être l'hyper-président pour le temps de sa fin de mandat. En deux mots, Pierre-Yves nous explique beaucoup mieux que moi que le choix de Castex, c'est d'abord et avant tout une personnalité un petit peu plus terne qu'Edouard Philippe qui ne fera pas d'ombre à l'hyper-président, mais c'est ensuite et surtout, hein, ça c'est pour le premier étage de la fusée, mais le second étage de la fusée, qui est très bien vu Pierre-Yves, hein, Pierre-Yves, très bien. Qu'est-ce qui restait après les jupéistes incarnés par Edouard Philippe renvoyés euh, gentiment au Havre Il restait les sarkozistes et les fillonistes Coup de bol, Castex, il est des deux. Hein, il a été au cabinet des deux, il a le soutien des camps des deux. Donc Castex, le sarco contribue à euh, vraiment vider le banc de touche des Républicains afin qu'il ne soit vraiment plus du tout un parti d'opposition. Et en plus, il restait aux Républicains le titre, le statut, enfin ils occupaient de, de la place politique au titre d'élus locaux, hein, beaucoup, et euh, Castex se trouve également maire et euh, élu local. Donc en prenant un élu local, Sarko-Fioniste, vraiment, il n'y a plus de banc de touche, hein. il n'y a, a plus personne, il y a trois clampins sur le terrain euh, ambulants en fin de carrière, et il n'y a pas d'épaisseur de banc, comme disait Aimé Jacquet. Voilà, pour le reste, vous demandez à Pierre-Yves. Alors, le podium des vidéoscopies, les plus gros menteurs euh, à l'écran et qui nous dirigent à la tête de l'État, euh, ou, ou qui se sont retrouvés impliqués dans des affaires récentes médias politiques. Christophe, je crois qu'en premier, c'est l'imbattable pour l'instant, l'indétrônable Manu, voilà. hein, qu'on a vu traîner par la main par Brigitte. On avait l'impression qu'il découvrait un petit peu la faune et la flore euh, locale. Hein. Il était surpris d'être entouré de racailles qui le molestaient. Euh, comme quoi, euh, on dit qu'il n'y a pas loin de la Coupe aux Lèvres, mais manifestement, il y a très loin, d'un bout des Champs Élysées à l'autre, parce que pour les non-parisiens, il y a qu'une, qu même pas une longueur de Champs Élysées qui sépare les Tuileries de, de, de, de l'Élysée. Eh bien, manifestement, euh, c'était c'est une distance qu'il n'avait pas forcément beaucoup parcourue. Et il découvre les bienfaits hein, euh, de son action sur l'immigration par la pratique, hein, par le concret, par le retour que lui en font directement le peuple. Donc avec un, un rythme d'affabulation de 5 non 5 exactement. Oui. Voilà. Deuxième marche du podium, Christophe Moretti. Moretti, Eric Dupont, garde des Sceaux, et complète le podium, médaille de bronze euh, Buzyn. Buzin avec… Euh, ah oui, c'était là où je m'étais trompé dans la, dans la multiplication. C'est quoi 1,60 euh, 1,60. Je crois que tu as une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Ah oui, alors juste avant de commencer... C'est la fin des études de cas, en tout cas pour les non abonnés. Voilà, ça fait plus de dix ans que j'écoute vos dilemmes relationnels et qu'il est simplement possible par une simple réservation en ligne sur ma boutique, sur mon site, de s'entretenir avec moi, je souhaite faire une pause. Les dernières ont été un peu pesantes pour des raisons de formulation, pour des raisons que c'était souvent hors-sujet. Euh, vous me racontez parfois des événements extrêmement lourds, sans même me demander. Euh, autre... enfin, J'ai entendu des, des, des, des, des, des récits, commencer par des histoires euh, d'abus, de violence. De... Je ne suis pas équipé pour, ce n'est pas mon métier. D'accord. Euh, donc, pour toutes ces raisons-là, c'est réservé désormais aux VIP parce qu'eux, au moins, ils ont les contenus payants en parallèle. Ils ont les cours, ils ont les formations, ils ont les séminaires qui leur permettent de mettre en forme leurs questions. C'est très difficile de répondre à des questions qui, de gens qui n'ont aucun de mes contenus parce que ce n'est pas mis en forme, il n'y a pas les événements saillants qui remontent. Donc, pour ces raisons-là, euh, jusqu'à nouvel ordre, c'est suspendu. Voilà, ce n'est pas une pub, c'est une pub inversée. D'habitude, j'essaie de vous vendre un truc. Là, c'est le contraire, c'est que je vous dis qu'un truc n'est plus à vendre. Mais enfin bon, en même temps, il faut bien innover, donc voilà. Va, compter. Bien, nouveau gouvernement et déjà première manifestation, vous avez vu ça. Mm. Hein euh, des cibles, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin. Mm. Pensez-vous que certaines femmes regrettent de ne pas être sifflées dans la rue Alors écoutez, je veux dire. Oui. Alors là, à quoi fait-il allusion hein euh, J'essaie de décontextualiser toujours les vidéoscopies, mais là, si on ne connaît pas le contexte de cette phrase, on ne peut pas comprendre à quoi il fait allusion. S'il fait les femmes dans la rue, tu vois à quoi il fait allusion bah C'est par rapport à du harcèlement, non Non, il fait allusion à une ligne de défense de Moretti. Ah. C'est la ligne de défense de Moretti quand il défendait Tron, le caresseur de pied, là. Et euh, donc évidemment il s'était heurté à l'alalie féministe, la féministe de combat, activiste, etc. Là, celle qui se déçable dans la rue, et euh, à qui il avait répondu qu'il euh, en avait été le, le « le... entre guillemets » en tant qu'avocat, il avait servi de paravent d'écran, donc il s'était pris cette violence verbale en tout cas dans la gueule, et à laquelle il avait répondu euh, finalement des choses qui étaient relativement frappées au coin du bon sens, et qui étaient un, que devant les ce ne sont pas les personnalités publiques qui vont chercher les femmes au hasard, ce sont les femmes qui contactent les personnalités publiques. Je l'ai déjà dit et je le maintiens, et je peux même vous le prouver, Enfin, n'importe qui est un peu en visibilité, peut vous prouver qu'il reçoit des messages de femmes, c'est une évidence. Et donc il avait dit ça pour cette personnalité politique qui s'appelle, je crois, Georges Tron. Et euh, deuxièmement, il avait fait une allusion justement... Euh, aux compliments reçus de façon euh, impromptue dans la rue en disant que ça ne pouvait pas être si désagréable. Voilà. Ça, je suis plus circonspect, parce qu'en théorie, oui, en pratique, les compliments sont nuls. En tout cas, voilà le contexte, voilà la phrase à laquelle il est faite allusion. La question, c'est quelle, quelle est votre réaction à la phrase « on peut siffler les femmes dans la rue ». Écoutez bien la réponse et regardez bien le, la direction totalement opposée qu'elle prend. Pensez-vous que certaines femmes regrettent de ne pas être sifflées dans la rue Alors écoutez, je veux dire, on ne se connaît pas, les Françaises et les Françaises ne me connaissent pas. Oui. Mais je peux vous dire, Baudin, oui. que pour des raisons politiques et aussi personnelles, oui. tout ce qui touche aux violences, on m'en dit intraconjugales, aux questions de viol, me sont. Particulièrement, particulièrement cher. Mais c'est pas le sujet. On te parle des sifflements dans la rue, ça c'est pour le dit, le verbal. L'infraverbal, c'est qu'on fait référence à la ligne de défense de ton garde des Sceaux quand il était avocat pénaliste et qu'il défendait une, une aventure extra-professionnelle euh, ou extra-conjugale entre troncs je pas du tout par ailleurs, hein. je ne suis pas en train de défendre Tronc, enfin, il a vraiment une tête de pervers, il est... enfin, je, je, je, je le conspue, je le pourfends, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas le sujet, entre Tron et ses euh, assistantes ou collaboratrices, et là, il y a une espèce de recadrage ou de décadrage total, où on nous parle de viol conjugal, ce n'est pas le sujet, hein. c'était peut-être le sujet de notre, vidéo, notre autre vidéo de la fournée, dont je vous mets évidemment le lien, dans le coin de l'écran, sur le shitstorm autour de ce jeune youtubeur. Là, c'est pas le sujet. Et les histoires de violence et de viol non plus ne sont pas le sujet du tout. Donc, est-ce que c'est un mensonge techniquement Non, mais c'est un hors-sujet mensonger. D'accord Donc je suis désolé de te mettre des demi, parce qu'après on ne retombe pas forcément sur nos pattes. Mais à une question aussi simple, tu ne peux pas... Faire un pas chassé aussi grand sur le côté, euh, il faut répondre clairement, tu vois C'est « Je trouve que le, le sifflement des femmes dans la rue est un harcèlement, oui, non, peut-être. »« Je trouve, si c'est un harcèlement, qu'il doit être répréhensible, oui, non. »« Si c'est oui, par qui Si c'est non, pourquoi ?» C'est ça qu'on te demande comme question. On ne te demande pas dans, une, dans un renfoncement de menton euh, presque asselinien de te rédire dans une posture néogolienne et de nous faire une homélie une sur le viol. C'est hors sujet. Donc tu ne mens pas techniquement, mais tu nous balades, Jean. c'est n'est pas bien de nous balader comme ça. On n'est pas des chiens. On n'est pas, euh, Manu, qu tire par, que BriBri -Bri tire par le bras au sullerie. De je peut aussi vous dire que si dans mon âme et conscience, ayant regardé le sujet, j'avais eu mes... le moindre doute, la moindre interrogation, en particulier, vous y faites allusion sur la nomination du ministre de l'Intérieur Oui. Non, non, non, non, non, vous y faites allusion au ministre de l'Intérieur, non. Il fait allusion au garde des Sceaux. Il le sait très bien que Darmanin n'a jamais parlé de siffler les femmes dans la rue. Il sait que c'est l'autre. Donc, il utilise un peu son droit d'autorité, de nouveau Premier ministre fraîchement nommé en état de grâce, pour, il le fera à plusieurs reprises pour recentrer l'entretien. Et Bourdin, curieusement, est beaucoup plus en connivence aujourd'hui qu'il ne l'était la dernière fois que le professeur Raoult. Si vous avez vu Raoult chez Bourdin, vous avez vu l'hostilité avec laquelle les questions lui étaient catapultées. Et que le message, ça tue des gens. Ça, on ne tue pas des gens. Écoutez, je vais me, le répéter. Alors, fois, je vais me lever m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, ce serait une erreur. Non, je m'en fuis, je te votre vous... oui, je m'en fous. Je... Ouais. Donc si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous. Bon. Bon. Alors allez-y. Là, le, le, le bourdin est en connivence, et donc il se laisse volontairement recentrer et un petit peu balader. Deux balades, ça fait deux demi, et deux demi, ça fait... Ah, ça fait un. Et, et quand on aura deux fois un, ça fera une tournée. Hein. <rire> Que j ça voulu, vient de vous, hein. que j'ai voulu, c'est pareil. On a l'impression bon. que. Ça vient de tout vous, c'est pareil, non, non. non. intraconjugal. La composition d'un gouvernement est un travail bilatéral, c'est du jargonnage médiapolitique qui équivaut à dire que quand un couple se sépare, c'est d'un commun accord. Non, ça n'est jamais d'un commun accord, il y en a toujours un qui est plus d'accord que l'autre. De la même façon que le niveau d'intérêt de deux amis, de deux amants ou de deux collaborateurs. Pour le projet qu'ils poursuivent, n'est jamais le même. Il y en a toujours un qui est plus chaud que l'autre à un moment donné. Tu vois bien quand tu organises, je ne sais pas quoi, ne serait-ce que. Je sais pas, tu, tu dois aller en week-end quelque part. Il y a toujours un qui est plus, un peu plus chaud que l'autre, un peu plus moteur que l'autre. Et puis ça s'inverse en général les fois suivantes. Donc pas plus que dans une séparation, il y a un commun accord à 50-50. C'est toujours au mieux 49-51. Et en général, c'est plutôt 95-5. Et bien là pour ne pas trop se dédire trop vite et se parjurer, quand Bourdin insiste sur « c'est votre avis, c'est vous qui l'avez nominé », il répond « c'est pareil ». Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas toi. Donc là, Christophe, je suis désolé, là c'est pas un demi, c'est un. Mmh. Vous voyez, bon, moi je croyais, naïvement, oui. je sais qu ce que c'est comme qu président de la République, un Premier mmh. ministre sur la 5ème République, depuis le général de Gaulle, que je serais presque beaucoup moins associé, Mmh. à cet exercice, pour vous dire la vérité. Ça n'a pas été le cas. Mmh. Voilà. Et donc, pour revenir à Gérald Darmanin... – Oui. Vrai... – on, on passera sur la petite proposition inutile, pour vous dire la vérité, pour être honnête, je vous réponds très sincèrement. Je trouve que c'est un petit peu tôt pour recourir à cette rhétorique, tu y recours en général après des heures d'explications, quand tu es acculé, quand tu es fatigué, et que tu dis écoutez, je vous assure que je vous dis la vérité. Mais là, tu es frais, et dispo, rasé du matin, il est. C'est quoi, Bourdin C'est 8h heures, heures, heures, heures. Il est 8h30. Il est 8h30, tu viens d'arriver, tu as 3 jours d'exercice. On ne compte rien, ni un quart, ni un demi, ni rien. Mais je trouve que ça ne sent quand même pas très bon quand au bout de 3 jours d'exercice. Tu es obligé de postuler, de dire la vérité. C'est un peu tôt, quoi. Et moi, j'assume totalement cette désignation. Il a le droit, comme tout le monde à la présomption, de laisser faire. Donc Laissez la plainte faire. pour viol n'est pas un obstacle. On est d'accord. Pourquoi ce n'est pas un obstacle D'abord parce que, vous le savez, oui. il y a déjà eu, mmh. sur ces mêmes faits, des actes d'instruction. Pour comprendre ce dont il s'agit, évidemment, cri cri, on les renvoie vers ma vidéo « La catin de Darmanin » disponible dans le coin supérieur droit. Qui ont été clairement hmm, des actes de rejet et d'autre part, parce que M. Darmanin bénéficie complètement de la présomption d'innocence. Voilà. Mais je vous le répète... C'est un peu hors-sujet. Euh, il a admis... Enfin, on ne peut pas être... Comment dire Il y a vraiment un jargonnage juridique assez, assez fourbe et assez vicieux puisque les deux protagonistes ont admis une relation sexuelle et les deux ont admis qu'elle elle, elle avait eu lieu dans le cadre d'un marché, d'un troc où à la clé, il y avait un service à rendre. Donc, innocent de quoi Innocent, innocent d'un point de vue juridique n'avance ne, ne, rien à l'affaire. Le, le débat est placé sur un plan judiciaire alors qu'en réalité, le vrai débat, ce serait « Doit-on nommer aux plus hautes fonctions de l'État, et notamment euh, à la tête de la police, quelqu'un qui a, a, a, au moins à une reprise, peut-être à plusieurs on ignore mais au moins à une reprise, échangé des faveurs de type pouvoir contre des faveurs de type sexe ?» Ce n'est pas techniquement un mensonge. Oui, il a la droit à la présomption de tout ce qu'on veut, par contre, c'est asséné comme un élément de langage appris à l'avance. Donc là, attention, Jean, parce que tu échauffes un petit peu le jury. Je ne peux pas te tacler là euh, sur ce point-là, mais tu nous chauffes un petit peu les oreilles. C'est un sujet, parmi bien d'autres, avec lequel je ne transige pas, Monsieur Bourdin. Bien. Affirmation gratuite. C'est pas un mensonge. Mais euh, c'est un petit peu comme être contre la guerre et le racisme, quoi. Je ne transige pas avec le viol, je ne transige pas avec la guerre, je ne transige... Bon, voilà. Nous n'avons pas avancé. La crise qui arrive. Bon, eh bien, on va en parler de la l'action. Oui. Euh, le déconfinement en France, juste, euh, vous avez conduit ce déconfinement en France. Il y a des inquiétudes toujours, hein, mmh. dans notre pays, sur euh, ce coronavirus. <rire> euh, Jusqu'au 10 novembre est-ce qu'on peut imaginer que, euh, jusqu'au 10 novembre, le port du masque soit obligatoire dans les transports publics Alors, d'abord, vous avez bien voulu rappeler que euh, j'ai proposé oui. au gouvernement d'Edouard Philippe, à l'époque, les axes du déconfinement. Oui, tout à fait. Il a toujours oui. été dit, oui. prévu et envisagé, qu'il convenait de se préparer. Dit, prévu, envisagé, ça doit évoquer quelque chose. C'est une répétition, c'est une reformulation avec trois quasi-synonyme, euh, c'est en général qu'on cherche à... Gagner du temps. Gagner du temps. Il est difficile à prendre en défaut, en réalité. Hein. Je ne sais pas si c'est son accent qui donne du coup un rythme un petit peu lent et que ça lui donne le... un coup d'avance mental. Les gens qui ont un accent comme ça du Sud, avec un débit un petit peu lent, on se demande toujours si du coup ce débit lent ne leur permet pas d'avoir un coup d'avance mentalement, tellement tu attends la fin de la phrase. <rire> oui. À une deuxième vague de l'épidémie. Donc un plan ça de reste. reconfinement est prêt Alors, oui monsieur Non, ça, sauf est, que non, oui monsieur, il est, il est prêt comme le premier plan, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt. Il y a une triple affirmation. La vérité, ce n'était pas oui monsieur en se rengorgeant, c'était oui. Oui monsieur, c'est déjà une doublette. Et oui monsieur en se rengorgeant, en plus il faut qu'il fasse attention, il n'a pas le physique à se rengorger comme ça. Donc oui monsieur en se rengorgeant, c'est un triple oui. Et euh, un triple oui, comme je disais à propos de Moretti qui disait quatre fois, en, en en fois non en 40 secondes, et j'avais bah dit quatre fois non en 40 secondes, c'est 3 de trop. Un triple oui, c'est deux de trop. Donc oui, le plan est prêt. Je n'y crois pas, un instant, je suis désolé. Tu sors le compteur, Christophe. Oui, oui, évidemment, on ne va pas faire... Oui, monsieur, évidemment, ça fait 4. Hein. Oui, oui, oui, monsieur, évidemment. Euh, ça suffit. Demande-moi un truc. Évident, très simple, qui, où, je peux, où je ne peux répondre que par oui ou par non. Est-ce que tu tiens ton iPad dans les mains Bah oui. Je n'ai pas dit « oui, monsieur ». Évidemment, <rire> tu comprends Donc, là, infraverbalement, il y a un truc qui me dérange, euh, moi, ça mérite de le cliquer. Éventuel reconfinement, comme nous avions fait celui le du premier. mois de mars. Oui. Parce qu'on a d'abord appris, bien sûr, parce que les constatations que j'avais faites ont montré qu'un reconfinement ou un confinement absolu a des conséquences terribles, humaines, économiques, donc nous allons cibler. Mais heureusement, M. Bourdin, que nous nous y préparons, c'est le rôle de l'État de se préparer, d'anticiper. Euh, le coronavirus est toujours là, je vais dimanche en Guyane. En Guyane, vous l'avez vu, oui. ça se passe mal. – Oui. – Bon, euh, donc il faut quand même, je dis, euh, il y aurait le même problème euh, dans les PNZ orientales, on y serait. Je vais en Guyane. Dimanche. Mmh. Donc, à, à propos de la Guyane, euh, bon, vous, je suis guyanais comme vous le savez, enfin en tout cas euh, de par mon père. Je trouve que les procès euh, linguistiques ou euh, sur les petites scories verbales que font nos politiques quand ils se rendent dans les dom toms et qu'après être passés en Martinique, qu'après être passés en Guadeloupe, qu'après, ils arrivent en Guyane et qu'ils font cette petite bafouille ou cet oubli de dire une île, euh, je trouve que c'est vraiment un procès assez malhonnête, euh, au sens où ça peut arriver, euh, peut-être que moi-même étant moi-même Guyanais, j'ai peut-être dit un jour l'île, enfin, je trouve que c'est vraiment euh, utiliser la critique à mauvais escient, euh, ils y vont pour 24 ou 48 heures, ils se tapent 6 heures de décalage horaire, ils y passent en coup de vent, euh, enfin, la, la, la, la Guyane est l'exception hein. la plupart de nos territoires et de nos départements extra-métropolitains sont effectivement des îles Voilà. Dans, au, au cours d'un discours euh, dans l'humidité par 35 degrés euh, que le mot île leur échappe à titre personnel, en tant, encore une fois, que Guyanais je ne m'en sens pas vexé en tout cas dans l'échelle des vexations je place ça très très bas était confiée la volonté de préparer la France à une éventuelle deuxième vague, mais surtout en préservant dans cette hypothèse le plus possible la vie, la vie économique, la vie sociale, parce qu'on ne supporterait pas économiquement et socialement un reconfinement absolu et Comme nous l'avons vécu. Comme nous vécu. Euh, une information judiciaire à propos de la crise sanitaire, une information judiciaire a été ouverte contre Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran. Est-ce que les accusations sont injustes à vos yeux Agnès Buzyn, Christophe, on l'a passé au grill, Agnès Buzyn, dans une vidéoscopie bon. récente. D'après toi, où se trouve le lien En haut à droite. Alors, je, comment dire, je, une information judiciaire a été oui. ouverte, je n'ai pas, et vous le savez, le droit de... Commenté. Commenté, mais... Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, oui, par exemple, sais. mon précesseur ou les autres, oui. ben, j'ai été à leur côté hein, oui. quotidiennement oui. pour oui. gérer le déconfinement. J'ai vu oui. leur sens et responsabilités leur implication, leur engagement. Et donc, ben, oui, je, je vous réponds très clairement qu'ils perçoivent cela comme une injustice. Là, c'est subtil. Il est peut-être peut terne, encore que mais il est certainement moins maladroit euh, qu'on ne veut nous le présenter. Souviens-toi de la question, Christophe, c'est « Trouvez-vous cela injuste ?» J'ai bien entendu. Oui. « Trouvez-vous cela injuste ?» Après une petite embardée de côté, hein, il est en train de dire « Je comprends qu'ils perçoivent cela injuste. » Ce n'est pas la question. La question, c'est trouvez-vous, vous, vous trouves-tu, Christophe, injuste que tes anciens collaborateurs soient poursuivis C'est pas trop... « perçois-tu qu'il le trouve injuste », tu vois il a, il a changé de rôle, il a effectué un jeu de rôle. Et, et ça, c'est assez subtil, ce qui lui permet de répondre encore une fois sans mentir, de retomber sur ses pattes, et on ne s'y attend pas, a priori, euh, c'est une subtilité qui est, qui est, qui est imbattable, quoi. Enfin, c'est fin, c'est... Malheureusement, on aimerait bien cliquer, mais on ne peut pas. Pourquoi Parce qu'il a requalifié la question. Et, bon, Bourdin, avec l'expérience et le bagage qu'il a, je pense qu'il l'a noté. Et qu'encore une fois, il aurait eu Didier Raoult ou un populiste ou un souverainiste quelconque en face de lui. Il ne s'en serait pas sorti aussi facilement. Mais là, il est en connivence et il ne notera pas le jeu de rôle où, en fait, il a, oh, il a fait ce qu'on appelle aux échecs roquet, tu sais, quand tu oui, inverses inverse la tour et le roi, roi trouvez-vous injuste Et tout à coup, il, il dit, bah, je, je perçois moi le roi que la tour trouve ça injuste. Non, non, c'est pas la question, c'est trouves-tu trouves roi, toi, injuste. Injustice, hein, au sens moral et humain du terme, je Parfaitement le, le comprendre et je m'y associe. Euh, Jean Castex. Je... Donc je peux comprendre qu'il le trouve injuste, c'est-à-dire je me mouille sans me mouiller, et je m'y associe. Donc c'est ce nouveau jargon consistant à associer et à assumer sans être en accord ou en désaccord. Hein. Tu ne t'en expliques pas, tu ne t'en défends pas, simplement tu paraphrases. Oui. À un instant T, je le fais à un instant B, je dis j'assume. Bon, mais c'est de la paraphrase. Et là, ce n'est pas « j'assume », c'est « je m'associe à leur sentiment de perception ». Non, ce n'est pas la question. On ne te demande pas si tu t'associes, on ne te demande pas s'il y a un sentiment ou une perception, et on ne te demande pas ce qu'ils pensent. Trouves-tu injuste Oui, non, ou peut-être sous certaines conditions. Oui. 146 des 149 mesures de la Convention citoyenne sur le climat seront reprises. C'est ce qu'a dit le, le chef président de l'État. Euh, un projet de loi D'abord là-dessus, petite euh, oui. anecdote. Donc, on, on vient de sortir le gouvernement. Oui. Avez-vous? Mmh. Bon. Et nous avons, pour incarner la priorité que vous venez de citer, désigné une femme. Oui. La garde. oui. Elle est tout fière. C'est pas un mensonge techniquement. C'est simplement les gages à montrer. Euh, euh, au courant, euh, qui aurait pu euh, l'éventrer sur les nominations de, de Darmanin et de Moretti, que quand ils peuvent, ils mettent une femme. Bon, euh, nous étalons pas sur le sujet. Euh, y a un, il a un sourire de satisfaction qui est un peu agaçant, mais encore une fois, alors, on n'est pas là pour compter les agacements, on est, on est là pour compter les mensonges. C'est une femme, c'est une femme, techniquement. Enfin, en tout cas, <rire> pas, Donc c'est pas un mensonge, donc tu ne cliques pas. Dans euh, le combat l'écologique, oui. est celui de toute sa vie, et oui. qui était, vous, vous souvenez de votre question tout à l'heure, membre de gouvernement de M. Hollande. – Oui. – Bon, alors quand je réfléchis, je me dis, est-ce qu'il y a cinq ou six ans, M. Bourdin, spontanément, oui. un homme comme moi se serait retrouvé avec une dame comme ça ?– Question rhétorique, réponse superflue, techniquement, toujours pas de mensonge. Il est un peu à l'épreuve des balles, en fait. Hein. On le prend difficilement en défaut. Il est bien préparé. Eh bien, finalement, ben oui, vous avez raison, non. Eh ben finalement, quel progrès oui. Quel progrès Vous êtes converti à l'écologie, bah, je... faut bah, dire ça, non, je sais pas si je me suis... Bon, oui, ne oui, oui, je sais pas... Alors là, bon, non, là, Christophe, qu'est-ce que tu en penses On est obligé, là. Ah ben là, on est obligé, là. Il a, il a, la question l'a fait buguer, littéralement. Là. Oui, là, il a complètement bugué. C'est son unique bafouille intégrale depuis le départ. Et la réalité, c'est pas qu'il connaît pas la réponse. Là. La réponse est évidemment non. Euh, c'est comme, comme quand on te dit « tu l'aimes ». Si tu l'aimes, la réponse est oui. Si tu réfléchis, c'est que tu ne l'aimes pas. Donc, en fait, du coup, c'est évidemment, l'écologie est assez bas dans la liste de ses euh, priorités aux déterminations. Simplement, il est obligé, dans un objectif de rassemblement en vue de la présidentielle, de ne pas se cliver complètement de ce courant qui pèse des voix, euh, donc il ne peut pas prêcher s'être converti, ne le réduisant pas non plus à une importance nulle. Donc là, il bug, il, est, il ne, ne s'attendait pas à cette question. Et C'est vrai qu'elle est objectivement assez délicate, mais ce n'est pas crédible. Là, tu cliques, c'est obligé. Est-ce que vous regardez l'écologie différemment aujourd'hui euh, je, je regarde oui. le monde. La préservation de notre environnement. Sûr, voilà. oui. Et quelle force entre nous oui. d'avoir un gouvernement ou des gens différents, oui. mais tendus vers le même objectif sous l'autorité du président. Moi quand, quand j'entends euh, tendu vers le même objectif, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cet extrait du Grand Bleu qui me revient en tête, où euh, Enzo essaie de draguer Johanna, parce qu'il n'a pas compris qu'elle était en fait là pour, pour Jacques Mayol, et euh, pour Jean-Marc Barr, et euh, il lui décrit la sensation physique du plongeur en disant eh, « mes muscles tendus !» Dans le même objectif On essaie, à renfort de support imaginatif et de support visuel, de me faire visionner euh, une, une équipe dédiée. C'est un peu comme quand tu achètes un logiciel ou quelque chose et qu'on te dit une équipe de support dédiée attend vos appels, des, des techniciens qualifiés bossent pour vous. Puis, le, le, la seule fois en trois ans où tu appelles... Ça, ça répond jamais, ou tu tombes sur Michelin au standard, ou on te répond comme une merde, ou on te dit d'envoyer un mail, tu sais. Et es là, mais j'ai acheté l'équipe de gens tendus vers un objectif et disponible 24 heures sur 24. Là, on rentre dans du langage publicitaire. Jusqu'à la fin de la tirade, c'est un... 50% utopique et 50% de la publicité. Donc là, un déli... ce qui va suivre est un délire utopique total. Écoutez bien. Oui. font tomber quelques-uns. Le président de la République, il parle de dépassement, de dépassement des clivages. Moi, j'ai travaillé dans le sport. Oui. Le dépassement, c'est aussi oui, se ben dépasser, oui. donner Mais le meilleur de Mais pas trop d'ours ni de loup, quand même. Hein. Alors, l'écologie. Oui. Si on la prend par le haut, c'est pareil. Hein, on va revenir oui. en fil conducteur, le terrain. Oui. Alors là, c'est des grands débats, utiles, nécessaires, et c'est, vous euh, voyez, oui. c'est toujours plus. Moi, je propose qu'on l'aborde sur le terrain. Peux oui. illustrer mon propos une minute Une minute, juste parce qu'après euh, ouais, le ouais, temps presse. Ouais, ouais, vous avez plus, de, plus, de plus acc... à... Les... Cette connivence est un peu malaisante quand même. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand tu as été comme tu as été face à Raoult qui a quasiment quitté le plateau, la, la, le, le faux jeu de dupe du Puis-je vous, Monseigneur, vous emprunter une minute Je vous en prie, restez. Oh, mais vous devez être très occupé. Mais pour vous, je ferai une exception. C'est hyper malaisant quoi. Évitez comment. moi, oui, mais moi je, je peux rester. plus longtemps, ben voilà, si bon. vous voulez, ouais, bon, bon. allez, allez, sur le terrain. Allez. Voilà. Territoire par territoire. Oui. Alors là, je suis obligé de, de citer le tweet. Il n'est pas de moi, j'aurais aimé le trouver. Il est d'un mec que je ne suis même pas en plus. Son compte Twitter, allez le voir, s'appelle Dimitri Lours, L-H-O-U-R-S. Si tu répètes le mot territoire dix fois devant ton miroir, Jean Castex apparaît dans ton salon et paye le saucisson. <rire> <rire> Je ne sais pas si c'est construit, si c'est un plan, si c'est monté ou s'il s'exprime quotidiennement comme ça, mais on aurait presque eu beau jeu de compter le nombre de fois où il a répété « terrain et territoire ». Peut-être que Macron a voulu casser cette image de citadelle de cristal parisienne qui tournerait autour d'un micro-arrondissement. C'est un peu fort, c'est un peu surligné, c'est un peu stabilo-bossé, tu vois. Mais encore une fois, voilà, écoutez le délire utopique qui va suivre… Soit, f... soit il n'y croit pas, euh, soit il va tomber de très haut, parce que penser résoudre les quatre équations suivantes en deux ans, quand ça fait 30 ans qu'elles se posent, et, et que la moitié en plus ne relève pas de son niveau décisionnel, euh, là, soit il est bête, soit il est con, soit il ment. Je vous laisse choisir vraiment concret, où l'État va mettre les moyens. On va oui. s'occuper de tout, des pistes oui. cyclables, de l'isolation thermique des bâtiments, des énergies renouvelables, de l'artificialisation des sols, des circuits courts, tout, tout, tout, tout, tout. Et là, vous verrez que toutes les préventions idéologiques, les convertis, les anciennes, les nouveaux, les modernes, ils se mettront d'accord. – Mais projet de loi ?– Donc les étoiles vont s'aligner sur un problème, encore une fois, qui n'a que le, le, les gens qui nous dirigent, euh, si on en croit Janco, un, dont ils n'ont pas une conscience claire, deux, sur lesquels les corps d'État ne sont pas d'accord, trois, sur lesquels le public a une volonté, mais molle et très indéfinie de faire quelque chose, mais encore une fois, très décorrélée des contraintes du réel, la, la preuve en est que le public pense encore que le nucléaire euh, réchauffe la planète, etc. Et, euh, et quatre, euh, qui aura euh, des implications concrètes au sens où, comme dit Jeanco encore une fois très justement, « À quoi es-tu prêt à renoncer ?» dont les électeurs n'ont pas conscience et qui n'ont pas accepté. Et tout ça dans un mandat de deux ans et avec, encore une fois, un alignement des intervenants où tout le monde tombera d'accord. Est-ce que c'est un mensonge techniquement Non. Est-ce que c'est utopique Oui. Est-ce que c'est prendre les gens pour des cons J'ai l'impression que oui. Euh, surtout quand, en plus, en parallèle, en mars, tu signes un accord de libre-échange entre l'UE et le Vietnam. Donc on va récupérer des poulets avec euh, la gangrène ou le Covid-22 élevé dans des conditions on ne sait pas comment. En avril, tu signes un accord de libre-échange avec le Mexique. Donc on va récupérer des avocats euh, aux hormones cultivés par des mafias sur des terrains déforestés et qui arrivent dans des bateaux ultra-polluants ou, ou en avion. Mais là, il n'y a pas de problème. Apparemment, c'est écologique. Et en juillet, on est en train de boucler les négociations avec le Mercosur, c'est-à-dire le marché euh, sud-américain, d'Amérique du Sud. Euh, donc pour les circuits courts, euh, Jean et Manu, vous êtes gentils, vous repasserez. quoi. Ouais. Combien de fois a-t-il menti, Christophe ah ben Là, au total, on en est à 4. 4 sur une durée de. de, de, de ben je laisse Christophe en post-propre. Parce que là, comme on a compilé en fait trois morceaux de, de longueur différente d'une interview. Christophe, en post-prod, tu auras le rôle de faire le calcul, Exactement. la division, sans te tromper. Demande à Aurora si tu n'y arrives pas, Ça et va. de voir s'il fait, s'il fait, s'il fait podium. Bref, si cet exercice de décodage de la rhétorique de nos politiques dans les médias vous plaît, c'est le moment de le rétribuer avec un pouce. Si vous aviez manqué les épisodes précédents, c'est le moment d'accéder à la playlist. Encore une fois, à quoi c'est pareil dans l'écran.